Du coup, c'est parti pour... Donc on a traversé le cimetière et on arrive à la colline du cimetière. Avant d'arriver en haut à l'église. Parce que c'est connu, il y a des cimetières au pied d'une église. Et la colline du cimetière, c'est une référence au jeu Mario de l'époque et je crois qu'il y a un ou deux petits passages secrets. Alors les ont-ils laissés Enfin un peu par, par passage secret j'entends. Oui, des petits passages souterrains et des, des petits objets sympathiques. <tousse> <tousse> Une cinématique jusque dans ma dernière demeure, mon vieil ennemi me poursuit. Tu arrives trop tard, fortesque. Mon armée est déjà sortie de la tombe. Tu ne quitteras jamais cette nécropole. Ce tombeau sera votre tombeau. Je pense à ça direct. J'aime bien ce, ce principe de, de référence en mode euh, on compte des anciens niveaux et c'est cool. Oh là, je me rappelle. On a vu les deux et comme un con j'ai pas fait gaffe. C'est ma faute. Je m'excuse. Je m'excuse. Du coup faut qu'on trouve une massue. Allez. Alors moi, il y en a. Il y en a une là-dedans. Peut-être avec la chance. Merde. Oh putain. Peut-être pas la massue, c'était l'explosé ennemi. Bon, c'est pas grave. Bonjour. Tu vends une massue Non, tu vends des munitions que j'ai gâchées pour rien. Merci. Bah. donc c'est que donc qu'elle est passée, la massue peut-être à droite, alors. Je suis persuadé qu'il y en avait une. Enfin, qu'il y en avait une. Dans les anciens. Voilà, pour péter ce ce caillou, là. Mais du coup, faut que je trouve une machine en bois. Je n'en crois pas. Après, elle est peut-être dans les collines, ce qui fait qu'en fait, il faudrait monter et redescendre. Du coup, c'est ce qu'on... Oh On peut glitcher ou pas Non, dommage. On va essayer de faire bugger le jeu. Allez, c'est parti. Tentative de glitch. Oh Eh non. Ils m'ont fait le filet. Bon, tant pis, on peut être les tombes. On va la jouer fair play. Allez, faut surtout pas se faire choper. C'est très vite. Aïe, deux grands morts. Hop, hop. La technique c'est de marcher le long et de sauter. Aïe, au bon moment. Oh non mais là c'est abusé là. Ah Oh non des fous. Normalement c'est pas ici les fous. Ah je vais essayer d'en mettre aussi proche. Ok. Oh ils m'ont mis grave cher. La massue qui peut qui s'abîme au fur et à mesure qu'on tape, du coup faut faire attention 96% parce que oui comme dans Dark Souls ils ont bien aimé le, le principe de, enfin non dans Dark Souls fait aussi ce principe là de les armes s'abîment avec le temps d'utilisation voilà la petite grotte je me rappelais bien qu'il y a une petite grotte Enmouaissons ces vieilles grottes sombres Bon, on va tout faire l'arbalète, allez. Oh putain Il m'a pas dit qu'elle a ricoché mais... Ouais, enfin j'ai pas trop l'impression qu'elle a ricoché. Oh là là J'ai de ces souvenirs. Merde. On peut pas les péter. Faut que je fasse gaffe il Faut que je me rappelle qu'est-ce qu'il faut faire, à quel endroit. Ok, bon, ça va. Là, ça peut être trop compliqué. Je pense que ceux qui ont déjà joué au jeu, bon, on va tout de suite comprendre. Et pour les autres, je vous laisse observer. Ma massue est en bois. Je lui fous le feu. Donc, ma massue est en feu. Donc, elle va s'user à gauche, à 91%. Peut-être petit, elle va baisser. Du coup, ma massue, comme elle est en feu, je décide de foutre le feu là. Et d'affronter tous les bestioles. Aïe aïe aïe aïe aïe. Putain, j'ai bu un de vue déjà. Euh... On va tourner en rond comme ça, vu les flèches ricochent, c'est parfait. C'est bon C'est bon. Ouf Du coup, on récupère le talisman de sorcier, une fiole d'énergie, un bouclier tout propre qu'on a pu utiliser, le calice qui est plein pour aller voir le déro et récupérer la prochaine arme, et des sous-sous Non, ça se voit à peine que, que j'ai torché le jeu en gamin, non. Perfecto et du coup, on va pas... Euh, je crois qu'il y a rien d'autre. Non. Mais c'est déjà beaucoup. Parce que le talisman du sorcier, je sais plus à quoi il sert, on va en avoir besoin... À un moment, je sais plus pourquoi. Mais du coup, je préfère récupérer tout ce qu'on peut maintenant. Je crois que ça va être pour, euh, pour une sorcière plus tard, mais bref. Le seul bémol que j'ai, c'est d'être en live et d'enregistrer, c'est que j'entends pas les magnifiques musiques, quoi. Oh, putain. Faut que ça se gaffe. Aïe. Regarde le bouclier levé. Oh. C'est une technique que tout je... à l'heure j'ai rien à y y'a personne qui l'a fait, c'est prendre la massue. Y'a pas un truc caché là-bas Ok. Et dès qu'il y a un gros caillou, tu fais. Hey, nique ta mère Nique ta mère Nique ta mère <rire> Ah, ça marche pas sur le rouge, c'est vrai. Aïe, aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe De quoi ma vie Quoi ma vie Qu'est-ce qu'elle a ma vie Ma vie de sauter au dessus des cailloux. <rire> drôle de vie. Croix de gagner. De <rire> toute façon j'ai dit drôle de vie, ça me pense à ça. ça fait comme, euh... ouais. Ah Putain j'ai presque tout. <rire> Allez c'est bon. On est bien, on est bien, on est bien, tout va bien. Nice Ouf. Quand tu casses des rochers, tu en perds. Ah Moi, je casse pas des rochers dans ma vie. Je vois pas pourquoi on me dit ça. Les fontaines de vie qui permettent de gagner de la vie, de re remplir les fioles. Parce qu'au-dessus, c'est les fioles qui nous permettent de nous redonner une seconde chance. Eh bien, rentrons dans l'église pour affronter notre premier boss ensuite. L'église est un lieu un peu particulier. Mais avant le hall des héros. Ta ta ta ta ta ta ta. Ah. Déjà revenu. Bah oui, déjà revenu, qu'est-ce que tu crois Du coup, on retourne voir Bilout. Je savais qu'il faudrait plus d'une armée de mort pour vous renverser, capitaine. Évidemment. J'ai quelque chose qui pourrait vous être utile dans votre quête. Je vous en fais cadeau que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Et hop, un flacon de vie en plus. On avance petit à petit, on va y arriver. On quitte le vie mais... oh, Ce qui est bien, c'est pour l'occasion, il y a un paquet de bonbons près. Le cimetière. Enfin. Le mausolée de la queen. Bon, moi c'est une église, hein, mais bon. <rire> Mon chat qui est sur moi, qui en boule, qui est tout heureux. Ouais, c'est parti Avec les gobelins, c'est pour ça que j'aime pas l'église. Du coup, d'avoir l'arbalète, ça aide à mort, en fait. Meurs, gobelin, meurs, gobelins. Ils sont tout petit ils se cachent. Après, je comprends pas trop leur délire de. Leur délire d'avoir. Euh... Oh, je sais plus. <rire> je vais dire une connerie, mais je sais plus. Enfin, je vais dire une connerie. What? Ah, ouais, d'accord, ils ont carrément durci les tombes. Ah, ouais, avant fallait un coup, maintenant il en faut trois. tous les visiter une par une, ceux qui dedans il y en a qui ont de l'or ok, Alors, il y a un petit mur invisible j'ai pas trop compris bon, rien rien de mort quand je... ah plafond d'énergie ah, de l'or what Eh, y de trop petits bugs quand même hein. c'est vrai, j'ai même pas regardé ce qui a développé celui-là c'est là où on affrontera le boss pour l'instant faut réveiller le boss allons-y copains vous ne pas merde ah j'ai oublié les épreuves ah mais s'il n'y a pas le dash ça va être galère parce qu'ils ont fait en sorte qu'on puisse casser le cristal avec l'épée, oui, alors ça aussi c'est un peu complètement abusé puisque de base il fallait la massue. Ils ont simplifié le jeu sur certains trucs mais... Aïe, putain je me prends quand même. Il y a une raison particulière pour laquelle je le pète, bah déjà pour avancer tranquillement et les deux côtés vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qui va se passer par la suite. En fait le but c'est de ramasser ce que vous voyez. C'est ah, vrai que s'ils si arrivent, ils arrivent presque à volonté. Ah bah c'est ça, et là en fait, le sol va commencer à s'écrouler. Du coup, vu qu'il y a plus le dash, je peux pas courir, du coup j'aime pas quand il y a un truc s'effondre derrière moi, mais... Ouais, il l'ont rallonci. Il, aura long, il beaucoup moins. Ok. Allez. Oui oh, il faut le bleu, j'ai pas la rune bleue. Donc, on trouve la, lune... la rune de lune. Quand il marche, je dirais qu'il a envie de chier. Vite <rire> les toilettes, les toilettes De face et.. <rire> Ils ont fait une démarche un peu plus les jambes écartées que d'habitude, donc C'est très très drôle. Au niveau où je suis pas pressé d'arriver, c'est dans les. de me rétrécir et d'entrer dans le de nid Oui, au moins on va aller dans un nid de C'est un endroit où je ne suis pas pressé d'arriver. Dégage gobelin mais c'est moi, Tiens, un coup d'arbalète. Mais Voilà, meurs Non, mais dites donc Aïe. Ah, je suis un arbalète, le con. Mais, mon épée Elle est où Il me l'a piqué Vous le disais bien j'ai une épée, passez est l'épée Rends-moi ça <rire> Ok, j'ai le premier trophée, rends-moi ça. Ah, bras raccourcis <rire> Ah, le monde des trophées sont vraiment sympatoches. Ah non, mais... What Ah ouais, il y, y a quand même pas mal de bugs de collision. Du coup, faut que je récupère le symbole de la lune bleue cette porte-là. D'arbalète, on Ah, il faut faire un truc pour libérer les esprits. Bon. Ah, oh, j'adore. C'est la gorgogne en plus qui est dessus. Oui Avec les cheveux de serpent. Je un peu plus qu'il y avait ça. Du coup, en symbole, on a quoi Le rouge et, le, et la lune. Ok. Du coup on va déjà retourner sur nous ah, On peut pas remonter par là Du coup faut que je le fasse plus intelligemment Je crois que Je crois De hein. voir si je vais dans ce sens là Voilà ça s'ouvre Faut redescendre Pour activer le deuxième truc Ouais c'est les mots techniques hein. Aïe ah, yeah saloperie il m'a foutu en feu Putain je les être arriver moi de saloperie de gobelin. Heureusement c'est pas des chiens Mais quand je vais voir les chiens je vais être tout Flippette Manger vos morts. Mais casse-toi, je suis en feu, bordel. Non Tu n'auras pas. Tu ne piqueras pas l'épée non plus. J'ai un problème, je vais courir Non, non, non, il y a un truc là, il y a un truc là. Oh putain Oh putain Oh j'ai du chaud Ah oh j'ai eu tellement chaud je, Pour moi j'y passais Ah mais du coup j'ai plus l'arbalète Ah si Il ne manquerait plus qu'un gobelin pique l'arbalète quoi Ce serait un comble. Il n'est pas l'insul Ça ça va être pour réveiller le boss nous on va pas réveiller le boss tout de suite. On va lui donner la partition de musique au squelette qui jouait du piano. Parce que jouer du piano debout. C'est peut-être un détail pour lui. Mais lui veut jouer du piano debout. J Empêche avoir 3 vies à ce stade là contre le premier boss. Ça va le faire. J'ai que j'ai l'arbalète quoi. Là j'ai tout qui est au petit pour me faire tranquille. On l'inventaire. Tiens prends la partition Jaco. Nice le calice! Et je suis à 100% du coup. Ta -da -da -da -da -da -da -da -da. Parfait, putain, mais... <rire> Je me bouffe les murs non-stop! Tout à l'heure, par contre, que je prenne une feuille et un stylo pour pouvoir tracer euh, le labyrinthe plus tard. Le labyrinthe. Enfin, les deux labyrinthes, même, parce qu'il y a deux labyrinthes de mémoire dans le jeu. Mais ouais, il y a des petits bugs d'animation. C'est un peu dommage. Une petite baisse de frame aussi pour le moment. Bon, J'arrête de me plaindre parce que je l'attendais tellement. Allez, c'est parti. On fait fondre le cœur de cristal. Et voilà. On libère les âmes de l'Arlequin. Ce n'est pas la carte Yu-Gi-Oh de l'Arlequin. Il dit que acheté le jeu pour y jouer. Pas pour le critiquer, certes. La critique est gratuite. Et tout ce qui est gratuit, moi je prends. Et voilà. L'âme d'Arlequin va réveiller le vitro. Pour affronter le premier boss. Qui, je pense, vont nul modéliser que sur ps Parce que ce ne sera pas des polygones. Yo, Biscay. Et voilà, premier boss, l'Arlequin Alors est-ce que ça va être comme à l'ancienne ou pas Le vitro, oui, le vitro. Allez. Oh putain. Ouais, c'est un peu à l'ancienne mais avec nos caméras, sa merde. Qu'est-ce qu'il... Je m'en rappelle pas de Après, je m'en rappelle pas, j'avoue que ça fait un mime. Ah, C'est là, maintenant faut tirer. Heureusement, on a l'arbalète. Du coup, on va faire des gros dégâts. Aïe, aïe, aïe, aïe canne l'art de qu'un arbre est un bête un bête un bête un bête un plus de bête points de vie. On de Ah. Oh non, un bête un bête un un bête un Allez, un bête là, je pense, la prochaine, bête un Ouais, L'arbet le... est... a fait des gros dégâts à distance mais... Parfait On explose son cœur. Au revoir à la canne Je t'ai vaincu Il ne reste plus que sa tête Et voilà du coup On récupère la clé sépulturale. Ah bah du coup On va gruger on va pas sortir de niveau tout de suite, on va faire la là, là, je me soigne et je remplis mes fioles. Et on se casse Vous savez que j'avais même pensé à faire ça. Youpi Du coup, on va retourner dans le cimetière, ouvrir la porte qu'on pouvait pas parce que c'était lui qui avait la clé. Je me suis arrêté de jouer à Pokémon, là, on abuse un peu. Ah, sorry, Biscay. T'inquiète pas, mon aventure Pokémon va arriver, mais nous en parlerons plus tard. Mon aventure Pokémon. Allez, du coup, retour Oui, non, mais je sais où je suis. Je vais chercher ma nouvelle arme. Ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta -ta Alors, lui porte quoi Oh, une grosse masse Donne-moi Marvin Ah, Fortesque Il paraît que ce vieil ennemi juré de Sarok est toujours vivant Je croyais que tu avais tué l'animal T'en fais pas T'es un dur à cuire Il faut lui montrer de quoi il en retourne, hein J'imagine que le joli zombie va te donner un peu plus de fil à retordre qu'auparavant Qu'est-ce que tu dis, Comar pas de terrible. Qu'est-ce que t'as quand même pas de terrible Il n'y a plus et besoin de la massue du coup. Dès le début. non n'est pas une réponse. Cogne quelques têtes pour ton bon vieux Stania, le ferrailleur. ailleurs. Stania, le ferrailleur. marteau Donc le marteau, là, où par contre, la massue aura son utilité, ça va être pour allumer les, les feux, comme j'ai expliqué. Sauf quand on aura l'arc de feu. Mais du coup, la massue, ce qui est bien, c'est elle peut faire ça, mais en plus de ça, on peut le charger. Et quand on lâche, ça fait une grosse onde de choc autour. Donc c'est une arme assez utile. Donc là, on commence à avoir un, un bon petit palmarès d'armes. On en est qu'au début. Donc vous laissez imaginer après toutes les armes qu'il y a qui... Falloir switcher, réfléchir, tout ça.